Donc Marie-Doma, directrice de la médiathèque d'Histoire. Euh, après euh, deux années de, de travaux de rénovation, la médiathèque euh, René-Char a voulu impliquer une nouvelle dynamique en proposant des échanges participatifs auprès des usagers à travers des échanges de savoirs. Tu ne m'as pas montré Virginie, c'est que tu du... excuse-moi Super Merci. Euh, voilà, donc euh, ces projets il a été mis, euh, il a été mûri en équipe hein, durant les deux années de la rénovation euh, collectivement, car on a réalisé qu'on avait euh, à travers nos missions, euh, enfin nos missions changées et euh, qu'on était euh, non seulement Là pour les usagers, mais aussi euh, avec eux et les mettre euh, plus acteurs. Euh, donc, euh, à travers, euh, on a commencé par le premier rendez-vous euh, qui a été l'histoire des échecs, animé euh, par un, un de nos lecteurs, Olivier Thomas. Euh, pour vous signaler également qu'on avait mis en amont une, une boîte à disposition des usagers, on avait passé l'information également par mail à tous nos adhérents. Cette boîte euh, qui était boîte à idées euh, pour les échanges de savoirs, donc il en est ressorti, euh, un de nos lecteurs euh, s'est proposé euh, qui avait qu fait partie des championnats du monde d'échecs, donc euh, a transmis euh, son savoir leur d'un atelier le but, c'était soit à travers rencontre avec une personne, ou alors la mise en place de plusieurs ateliers. Euh, donc ça, ça perdure hein, euh, au niveau des ateliers, des, des échanges de savoir des jardins en collaboration avec les jardins de la Couse. Donc le président, euh, on donne rendez-vous à. à cette association qui occupe euh, nos locaux, euh, quatre fois dans l'année, à chaque changement de saison. Donc, euh, le, P, le président euh, ou des policiers à lui, hein, viennent euh, euh, bah, présenter euh, à chaque saison euh, voilà, le, le jardin, qu'est-ce qu'on va y faire et euh, donc, grâce à la communication qu'on fait, euh, qu fait autour, nous, euh, soit par, les, par Internet, par les réseaux sociaux, soit par les envois de mailing. Il euh, y, y, y a des personnes qui reviennent régulièrement et puis euh, d'autres qui, de bouche à oreille, euh, interviennent également euh, euh, lors de ces ateliers. Euh, depuis 4 ou 5 ans, également, un de nos adhérents euh, s'est porté euh, volontaire à, pour la participation euh, euh, de l'atelier euh, technique de base de l'aquarelle. Donc, c'est une personne qui, euh, qui lui-même euh, va régulièrement en cours à la maison des associations, les soir, et qui sentait plus même de de mener l'atelier avec des enfants. Donc, c'est des ateliers qui ont lieu essentiellement pendant les vacances scolaires pour les enfants de 7 à 11 ans. Donc, la médiathèque fournit euh, le matériel. On fait par la suite, donc en général, c'est ben, deux ateliers euh, pendant les vacances de février, à Pâques, à Noël et à la Toussaint. Et, euh, et ben, les, les petits... Euh, et les petits artistes euh, ont la chance après de voir exposer au sein de la médiathèque euh, voilà, avec une petite remise de, de prix euh, euh, voilà, qui se fait régulièrement euh, à chaque fin d'exposition. Et puis le dernier qui a été mis en place l'année dernière, euh, c'est euh, l'atelier Tricot. Euh, qui a eu un franc succès. Euh, pour tout vous dire, à la maison des associations, il y a un atelier tricot, mais qui n'a euh, voilà, qui, qui pas du tout le même, euh, la même fonction, en fait. Là, c'était vraiment... Euh, euh, à la maison des associations, ils partent souvent... Euh, voilà, C'est des, des personnes qui savent déjà bien tricoter et qui partent sur un projet euh, de patchwork ou, euh, voilà, pour des associations d'autres associations. Euh, là, c'était vraiment le but de, de, de transmettre son savoir. Donc, il y a deux ou trois personnes, lors, quand on prend les inscriptions, deux ou trois personnes référentes qui, elles, savent bien sûr euh, tricoter et qui vont transmettre leur savoir euh, euh, et ben à d'autres. Euh, donc euh, là, c'est vraiment des ateliers intergénérationnels, euh, euh, mixtes puisqu'on aperçoit même un petit garçon avec euh, sa maman qui a voulu euh, tenter l'expérience. Et euh, suite à la communication et euh, au succès que ça a pu avoir, euh, bon, la presse euh, s'était déplacée. Euh, bon, on avait fait pas mal de, de, de communication également sur les réseaux sociaux. Et euh, France 3 euh, euh, m'a contactée. Donc, je vais vous passer la petite euh, vidéo qui résume en gros euh, euh, tout ce que je peux apporter, justement, c'est l'échange euh, de travaux à partir de ce euh, Bonjour, Marie, bonjour, vous avez été bienvenue, c'est vous. Vous vous vous avez mis en place un atelier de tricot intergénérationnel et vous allez lire pouvez peu à cet atelier. Alors, par contre, vous avez été le alors, je sais que pas seulement un objectif, mais plusieurs. Euh, dans un C'est ça? Et qui pourriez les collègues des aiguilles Voyons Alors, euh, du coup, il y, a, il y en a qui sont venus avec leur maternelle. Et puis, il euh, y qui s'est fait au sein des églises euh, donc, euh, en tour, euh, autour des connaissances que l'on pouvait avoir. Et on euh, a ressorti euh, cette histoire, euh, une association qui je m'achète des et pas je Je pense que ce, ce petit reportage a voilà, bien résumé les ateliers participatifs. Donc, et je ne sais pas. pas. <rire> oui euh, Vous avez parlé d'une mise en place d'une boîte à, à aider, donc c'est des personnes qui suggèrent à savoir quel jour et quelles se transmettre. Euh, derrière, vous avez une sélection. Vous avez des critères derrière pour pouvoir dire aux gens. Euh, Jusqu'à présent, ça, c'est pas vraiment euh, parce qu'il n'y bah, a pas eu non plus énormément de, de, de, de, enfin, de suggestions. Oui. Donc euh, là, il y a des ateliers qui vont se mettre en place au niveau de la, de la gravure. Euh, pour l'instant, c'est des choses intéressantes qu'on s'est mis sous le coude. Donc, il euh, n'y a pas eu de refus. Donc, la question est, est-ce que ce sont des personnes référentes qui assistent à tous les ateliers euh, Non, donc on, comme je le disais tout à l'heure l'heure, on prend sur rendez-vous et on essaie de… Eh bien, en général, enfin jusqu'à présent, bon, on n'a qu'une année d'expérience, mais ça peut être les mêmes ou ça peut être d'autres personnes nouvelles parce que non, non, on n'impose rien, hein, on n'impose rien justement pour vraiment qu'il voilà, qu y ait un mixage et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui viennent autant du côté encadrant qu'au niveau de la participation. J'ai répondu à votre question est-ce que ce projet d'animation euh, proposé par les lecteurs, ça vient de la, de la commune, des élus, ou c'est une, une volonté de la médiathèque Et dans ce cas, comment c'est perçu par, la, par les élus Alors, c'était une volonté de la médiathèque euh, qui a été. Euh, ça n'a pas été facile. Enfin, pour certaines choses, ça a été plus facile que pour d'autres. Euh, les ateliers tricots tricot, ils n'ont pas vraiment compris. Donc, euh, il a fallu euh, vraiment mettre en avant, euh, quand la, enfin, je, je, on le faisait systématiquement, mais euh, d'autant plus quand la presse est venue, euh, de mettre vraiment euh, tous les ouvrages sur la table au moment des photos. Euh, comme quoi, voilà, euh, parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure, euh, pour eux, il y avait une maison des associations et ils ne comprenaient pas euh, le, euh, le but dans une médiathèque. Bon, pas mal de réticences pour pas mal de choses. Euh, J'ai même eu euh, un retour, euh, bah, bientôt un atelier de boxe ou un atelier de pêche, de euh, voilà, du, la personne qui est l'office de secrétaire général. Euh, voilà, donc euh, oui, pourquoi pas en fait, euh, parce que justement, euh, on a la place à l'extérieur, euh, on a des euh, voilà, on a des personnes euh, euh, qui ont fait euh, des belles carrières à la boxe justement, et voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager également. Euh, voilà. mais il a fallu travailler un petit peu euh, de ce côté-là, ouais. J'ai l'impression que là maintenant, ça, ça passe un peu, un peu mieux. Enfin, je ne sais pas hein, ce qu'on va proposer la, la prochaine fois. Mais euh, oui, il y a eu un peu de réticence par rapport à ça. par rapport à ça. Oui. Donc on a, ouais, on a eu ce côté-là également au niveau de, alors ce soir il doit y avoir deux magasins, deux personnes qui font déjà des ateliers, qui vendent de la laine. Donc euh, moi je l'ai invité parce que je dis je pense qu'on peut vraiment travailler ensemble euh, et faire un Petit partenariat. Et puis après, c'est donnant-donnant. Les personnes en vont avoir besoin d'aller acheter de la laine. Donc, voilà. Mais il euh, y a eu ce côté-là également euh, qui, a, qui a coincé à un moment donné. Et je pense que les, les, les retombées de la mairie n'étaient pas vraiment anodins, alors que ça faisait partie d'un projet culturel qu'eux, ils, euh, ils avaient validé. Hein. Mais bon, après, voilà. Est-ce que c'est lu est-ce que c'est voilà, -ce est bien lu euh, Est-ce que c'est bien compris euh, euh, voilà. Mais comme je disais, c'est vraiment… Euh, parce que moi, je me suis renseignée quand même par rapport à la Maison des associations et c'est vraiment différent de ce, ce qu'ils qu font à la Maison des associations par rapport à ce que la médiathèque proposait. D'ailleurs, c'est tout le retour qu'on a eu des participants en disant « Mais ça fait un moment qu'on attendait ça. » et euh, et voilà, le fait de, de, de pouvoir échanger, que ça soit vraiment intergénérationnel, à la dans des associations, euh, Voilà, c'est euh, euh, sur un créneau bien précis, euh, euh, des personnes qui ne travaillent pas en journée, euh, enfin, nous, à soir c'est comme ça, euh, avec un but bien précis. Là, non, c'est vraiment, euh, je viens, là, le, le, le mois d'après, ben, si je n'ai pas envie de venir, je viens pas, il euh, n'y a, a pas de suivi. Euh, on accède, mais quand même ce rendez-vous, puisque nous, pour répondre à la question là, tout à l'heure, c'est quand même intéressant d'avoir de, de, des personnes qui vont encadrer, donc voir si l'atelier va pouvoir fonctionner ou pas. Euh. Voilà. Mais justement, on a eu beaucoup de retours positifs, et puis ce côté convivial, alors je ne sais pas s'ils ne le font pas dans les associations, bon, c'est la médiathèque hein, qui, euh, qui, euh, qui apporte des bah, collations, euh, qui vous, vous, vous, vous, vous. Voilà, donc. Euh, le plus, et puis le matériel qui était fourni, parce qu'à la base, il euh, y a des fois des personnes qui ne veulent pas vraiment s'engager, à la laine ça coûte cher, à acheter de la laine, euh, si euh, voilà, ça ne va pas leur plaire. Ou, euh, après, euh, ça peut vraiment être une relation, justement, je pense à la personne qui m'avait appelée la, la commerçante. Euh, D'ailleurs, par la suite, j'ai une connaissance qui a participé à, à ces ateliers. Mais là, après, voilà, c'était différent, les ateliers... Euh, c'est vraiment le côté découverte. Et après, euh, on, bah, pareil, on avait fait un atelier, je on ne l'a pas montré, là un atelier euh, sophrologie. Et là, oh là, là, ça avait fait, euh, c'était pas euh, les personnes ne venaient pas euh, sur des séances en continu euh, euh, à la sophrologie. C'était une séance découverte parce qu'un un lecteur voulait euh, euh, transmettre son savoir sur... Euh, sur la sophrologie, mais euh, là, ça a fait aussi tout un pataquès au niveau des, des élus. Quoi. Voilà. Il y a, a eu ce côté un peu compliqué, mais là, j'ai l'impression qu'ils voilà, voient qu'il y a des, des retombées, que, que justement, les participants, eh ben, il faut remonter des choses également auprès de, de, des élus. Donc, euh, pour l'instant, c'est que positif.